ג'וד מorgen, אלייד אנוטיש רג'ון, מיום מט רישארון, בנט פורטון מזאל, קלו דיסרג' בנט פורטון מזאל. וесי vous souhaitez vous aussi désirer une prochaine vidéo de Michaël? Contactez נו לージון מט שקט פרק א' מישנה לב. אברו אלו ולו נאנו. בת דין גוזרים שלוש תעניות אחרות על ציבור. אחלים ושותים מי באוד יום וasherין בימנחה או במרחק צאו ביסיקובין. נלא תסנדאו בדש מישמתה. ונו אבר אלהו ולו נאנו בדין עליהם עוד שבע, שין שלושה צרת על הציבור, אר אלהו על הראשונות, שבאלו אלהו מatriים ונו אלי纳税 חנויות חשכה, תינים מחשחה מפני כבוד חשבת. dans la mishnah d'aleth on a vu que le 17 rechwan il y a toujours pas eu pluie dire que vont commencer à jeûner trois jeûnes mais c'est que l'état de pour le moment. Après, dans la Mishnahé, on a vu que Rosh qui se lève est arrivé, il n'y a toujours pas eu de pluie. Cette fois-ci, c'est le peuple, tout le monde qui commence à jeûner. On a dit depuis Rosh qui se lève, on attend le lundi, jeudi, lundi, on commence une trois séries de jeûnes qui étaient pour le moment pas rigoureux. La pluie n'est toujours pas venue. On a dû donc passer au moins 7 à 10 jours, au moins dans qui se lève. La pluie n'est toujours pas venue. Alors là, cette fois-ci, on commence à monter la pression. Et on va faire des jeunes beaucoup plus rigoureux que quoi Avrou et lou, et nous sont passés. Alors maintenant, juste qu'on va adopter une terminologie, comme ça on se comprend, quoi Les trois premiers jeunes, que c'est que, que les téléphoniques qui jeunes, on ne va pas les compter dans les séries, d'accord Histoire de se comprendre quand on parle. Donc en fait, on a déjà eu une première série dans la méchante précédente de jeunes publics, on va appeler une série de jeunes publics, comme ça on se comprend. On a eu dans la méchante précédente une, une première série de trois jeunes publics, qui était donc moins rigoureux. Maintenant, on commence à passer la vitesse à Velona nous, on a passé la première série des jeunes et Velona nous, on n'a pas été exaucé du ciel. Nos prières n'ont pas été agréées et la pluie n'est toujours pas tombée. Qu'est-ce qu'on fait Le Bet-Din va décréter trois autres jeunes, donc une deuxième série de jeunes publics à la Tzibour sur le public. Dans ces jeunes là il faut veiller à manger et boire depuis le jour d'avant, parce que dès que la nuit tombe, tu n'as plus le droit de manger. Comme à Tisha ça commence depuis le soir. Et durant ces jeûnes-là, tu n'as pas le droit de travailler, aucun travail artisanal. On va voir pour les magasins de nourriture, il y a une permission, mais en tout cas, le travail artisanal, on n'a pas le droit de travailler. C'est comme un jour de fête, en mesure où un jour où on doit se réunir à la, pour... Ce, on est en moins d'activité pour se concentrer un petit peu sur la difficulté qu'on a faire chouba tout simplement. C'est la plus tour, très à on va tomber, c'est qu'on n'est pas méritant, donc il faut faire tshuva. Ensuite, donc ils sont basso y'bam lakha, on n'a pas le droit de travailler, ou on n'a pas le droit de se laver, comme Matisha Attention, se laver à l'eau chaude, tout le corps. Se laver partiellement à l'eau chaude ou encore se laver tout le corps à l'eau froide, c'est permis durant cette série de jeunes, comme ça c'est précisé, dans la Gemara, ça rapporté ici dans tout le Métachim. Donc, on a ça au moins dans le Tifat Israël, ça rapporté aussi je crois dans tout le Sotah, si je ne me trompe pas. Et donc, on continue. Baruch Hitzah, Obesikrah, on a plus le droit de se moindre d'huile. Obenelat a le sandal de porter des chaussures en cuir. Mamach, vraiment comme un Tishabav. Obetavshmi shameta et les rapports conjugaux sont interdits. Venoalina tamer Hitzahot et en de ça, on a même un devoir de fermer les bains publics qui sont chauffés à l'eau chaude. D'accord Ensuite, donc on était maintenant à la deuxième série de jeunes publics. Maintenant, la pluie n'est toujours pas arrivée. Donc on a passé déjà une première série de jeunes. Lundi, jeudi, lundi, pas exaucé. La semaine d'après, lundi, jeudi, lundi, toujours pas exaucé. Ça fait déjà trois semaines, plus ou moins que ça dure. Et alors quoi l'eau, Velonne, nous sommes passés ensuite cette deuxième série de jeunes publics. Troisième série de jeunes. Deuxième série de jeunes publics, et eh bien, Bet Din Gozrin au de Cette fois-ci, là, on monte encore plus de vitesse et de pression, et le Bet va décréter cette fois-ci 7 jeunes. D'accord Chehen qui vont faire au total 13 jeunes, puisqu'on a dit en série de jeunes publics, il y avait les 3 cool, les 3 rigoureux, et maintenant les 7 super rigoureux, 3 plus 3 plus 7, ça nous fait 13. Shenshoche et Sretaniot qui vont faire en total 13 jeunes à la Tzibourg, sur le public, parce qu'il y a pas ça, 3 aussi pour les, euh, pour les Télévisions Khamim auparavant. Arélu yéterot al cette fois-ci, ceux-ci seront encore plus rigoureux que le précédent. Chez Matrine que pendant cela on va faire, on va être matrine, on va sonner du chauffard, comme on verra dans la Perekbeth, concrètement, les filotes particulières qu'on faisait durant ces journées-là de jeunes. Arélu yéterot al-Rijonot, chez que dans cela là on va jeûner... On va sonner du chauffard, et puis on va, va même faire aussi des tefilotes. Euh, non, je crois que c'est précisé, c'est marrant, c'est pas rapporté, ici des chauffarotes. Il y a dans la Gemara, que... Je n'ai pas vérifié avant. Je crois qu'il y en a un avis dans la Gemara, que c'est pas... C'est qu'il faut faire une tefila spéciale de Anenou en plus. Anenou, Avinu, Anenou, Anenou Bovenu. Ça va rapporter, je crois, un gîte. Je verrai quand ça se passe dans le Périgvet, on verra plus, ça plus longuement. Donc... Donc, chez Donc, durant cela, on sonne le chauffard, comme nous dit le Barthénora. Et aussi, et cette fois-ci, on ferme même les magasins. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit de travailler jusqu'à maintenant. Mais les magasins de nourriture, du minimum vital, c'était quand même permis. Là, cette fois-ci, durant cette série, donc la troisième série de jeunes publics, les sept jeunes, et eh bien, Noaline on fermera les magasins cette fois-ci. Même les magasins de nourriture. Cependant, il faut pas qu'il y mort de faim, alors quoi Bacheni, matin im le jour de lundi, et on a dit on jeûne le lundi et le jeudi, donc durant tous les lundis, matin im khashecha, on entr'ouvrira les portes à l'approche de la tombée de la nuit. D'accord Les à l'approche de la tombée de la nuit, on ouvrira un petit peu, on n'aura pas le droit de sortir à la marchandise dehors, on en trouve comme ça que les gens puissent manger après le jeûne. Et ils viendront faire les courses demain, c'est pas le moment d'aller faire du shopping. D'accord Maintenant, Uba Sheni est par contre le cinquième, le cinquième jour, donc le jeudi en l'occurrence. Alors là, on est à l'approche du Shabbat, on va pas imposer à tout le monde de venir le vendredi faire les courses du Shabbat, ça va être une folie. Alors là, cette fois-ci, Mipne Mipnegoda Shabbat, on a le droit d'ouvrir la porte du magasin durant, tout le, euh, durant toute, la, toute la journée du jeudi en honneur du Shabbat. D'accord Mais attention, précision. On ne parle que des magasins de nourriture et de boissons, et a pas rien d'extra. Tous les autres magasins doivent rester fermés maintenant durant ces 7 jours de jeûne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha touv, C'est là.